Dans les épisodes précédents, mets ta main dans les flammes. Ça ira comme ça. S'il vous plaît, il faut les sauver. On n'a pas de quoi ranimer un seul autre kavi, encore moins des milliers. Je suis désolé. Si on ne les ranime pas bientôt, ils mourront tous en quelques jours. Les six se dirigent vers l'avant-poste. Où puis-je trouver les lames d'Alcora Quoi Les lames d'Alcora Elles étaient censées être transmises de génération en génération. Le poignard de ma mère. Il n'y a qu'avec ces armes qu'on peut séparer l'âme sous forme de kinj du corps de ceux de mon espèce. Aucun de nous sept ne peut agir contre la volonté du groupe. Alors j'ai expliqué aux humains comment se servir des lames d'Alcora pour plonger les autres en sommeil. Ce n'est pas moi qui condamnerai les six à mort, mais toi. Après tout ce temps à chercher un monde qui serait suffisamment hostile pour tuer les six, finalement, c'est moi qui vais devoir les y envoyer à votre place Oui. Je veux savoir pourquoi. Parce que je ne peux pas tenir tête aux autres, je te l'ai déjà dit. Essayez au moins Votre volonté n'est pas assez forte pour les défier Ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est la nature même de notre espèce. Nos esprits sont liés les uns aux autres, ils ne forment qu'un, et ils partagent un seul et même but, asservir les mondes que nous croisons sur notre route. Vous trahissez votre but commun alors oui, il n'y a pas d'autre façon de mettre un terme à ce cycle de destruction. À cause du lien qui unit les sept, il m'est physiquement impossible de les tuer. C'est pour ça que tu devras prendre la relève. Voici le vide. Un endroit plus glacial que tu ne pourras jamais l'imaginer. Non Ta main gèlerait avant même que tu en aies conscience. l'intérêt de me le montrer. Il faut que tu puisses visualiser le vide dans ton esprit. C'est là que tu devras les exiler. D'accord, mais c'est vous qui avez la kinj. Alors comment je vais faire Il faudra que tu la reprennes. Mais ça veut dire que je vais... Devoir me tuer. Avec la lame d'Alcora. Il n'y a pas d'autre moyen Moi je vous ai donné la kinj de mon plein gré. C'était possible parce qu'elle ne t'appartenait pas. Mais pour la reprendre à un membre de mon espèce, il faut nous poignarder avec l'Alcora. Je n'ai aucune envie de vous tuer. Je comprends ta réticence, mais il n'y a pas d'autre solution. Le bien du plus grand nombre doit passer avant le mien. Tu devras me sacrifier, mais ton monde pourra survivre ainsi que tout ce que tu aimes. Une vie contre des dizaines de milliers. Dites-moi ce que je dois faire. Je m'en fais pas, on a accompli des missions plus risquées, ça peut fonctionner. J'en suis pas si sûre. Quand ils sont ensemble, tous les six, ils sont trop puissants. Je sais pas si je peux les vaincre toute seule. Toute seule Tu n'es pas toute seule. Tu sais bien que je serai là. Et il y aura Zed, Janzo et Vren, on sera tous T'as raison, là. bien sûr, je suis désolée. Ce qui m'inquiète surtout... C'est que personne à part moi ne peut ouvrir le portail qui mène au vide glacial. Si j'échoue, comment on se débarrassera des six Tu vas l'ouvrir, crois en toi. Je sais que tu y arriveras. Et je suis prêt à tout pour t'aider à le ne faire. Ne dis pas ça, arrête. Ne dis pas quoi Ne dis pas que tu es prêt à tout. J'ai perdu tant de personnes que j'aimais. On a décidé de se marier. Alors il faudra bien qu'on survive tous les deux à ce combat. Tu ne te défileras pas aussi facilement. Ça ne me fait pas rire. Après toutes les épreuves qu'on a traversées, ce n'est pas aujourd'hui que notre histoire s'achèvera. Quand <tousse> tu peux pas accélérer, s'il te plaît C'est plus lourd que ça, en a l'air Ce plan est inacceptable, de toute façon. Il faut à tout prix sauver les cavies. Il serait plus pertinent, à mon avis, de préparer la salle du Skevicor. S'il te plaît, il faut que tu te concentres sur ce que tu fais Lâchez les cordes, ça y est. Vous voyez c'était pas si difficile Crétin Au travail, Janzo Vren, Janzo, je vous cherchais. Quand allons-nous sauver les cavies ah. Navré, euh, il semblerait qu'on soit tombé sur une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement Qu'est-ce que ça signifie Oh, eh bien, en fait, c'est une pierre sur laquelle on achoppe, ou on trébuche, si tu préfères. Aucune importance, c'est qu'une expression qui veut dire qu'il y a un obstacle qui se dresse sur notre chemin. Oh, et Quel genre d'obstacle Vous avez vu, Aster oui, euh, notre pierre d'achoppement est là-haut, sur les remparts. Elle ne fait que marmonner dans sa barbe. Notre pierre de quoi Aster n'a pas l'air de s'inquiéter du sort des Kavis. Mais ce sont des êtres vivants, intelligents et aimants. Regarde Marvin Après tout, il est de la même espèce qu'Aster, ou d'une espèce très proche en tout cas. Aster dit que ce sont des esclaves à la solde des maîtres et qu'ils représentent tous un danger pour nous. Je n'ai aucune intention de vous nuire. Mais les autres Kavis pourraient le faire. Sauf si on leur apprend le libre-arbitre. Mm -hmm. Combien de personnes tu as failli tuer avant d'apprendre S'ils sont des milliers, c'est trop dangereux. Mais ce sera différent, cette fois. Car leur professeur sera l'un des leurs, n'est-ce pas, Marvin Le risque est trop élevé. J'ai pas envie de lancer toute une armée aux trousses de nos peuples. Les cavies ont le droit de vivre autant que les Black Blood et les humains. Pourquoi on mériterait d'être sauvés si on les regardait mourir sans rien faire Est-ce que les dieux approchent oui, je les sens. Ils ne devraient plus tarder. Prête à passer à l'action Vous êtes sûr que je trouverai le vide de l'autre côté du portail Ma Kinge est l'extension de mon âme, alors elle renferme mes souvenirs. Tu n'auras qu'à penser au vide et il devrait apparaître. Que pourrons-nous faire si le plan échoue Tu dois réussir. Pourquoi vous refusez de sauver les Kavi Ce sont vos enfants au même titre que les Black Blood Parce que j'ignore ce qu'ils risquent de faire subir à votre monde. N'est-ce pas vrai pour n'importe quelle espèce C'est l'un de nos maîtres. Tiens donc, vous avez ranimé un cavi. Il n'a encore tué personne Il a sûrement essayé, en tout cas. Nous lui avons appris à choisir par lui-même. <rire> Je vois. Alors vous mettez en danger vos peuples, vos propres enfants, pour... ces pauvres êtres inférieurs. Les Kavi ne sont pas inférieurs. Ce sont les maîtres qui nous forçaient à faire preuve de cruauté envers les autres. Mais je ne suis plus à vos ordres et je jure de ne plus faire de mal à qui que ce soit. À l'exception évidemment des maîtres. Remarquable. Mais comme je n'ai pas manqué de vous l'expliquer, si vous voulez réveiller les caviers, les sept d'entre nous doivent se réunir autour du Skavikor et c'est précisément ce que veut Vorta. Nous jouerions avec le feu. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible en effet. Nos chances de succès Presque inexistante. Est-ce dangereux Extrêmement. Vous avez besoin de moi pour exiler les six Oui. Alors, même si c'est dangereux, je m'en fiche. Je vous suivrai uniquement si votre plan permet de sauver les Kavis. Tu me rappelles quelqu'un qui est mort mille ans avant que tu sois né. Quelqu'un qui portait ton nom. Tu es exactement comme elle. Y a-t-il une personne là-dedans qui compte pour toi Tout le monde compte pour moi. Je veux retrouver mes semblables. Mais celle qui me manque le plus, c'est Malokma, ma... Ta vie. Ma fille, que j'aime plus que tout au monde. Il faut la sauver, alors. Ne crois-tu pas Elle et tous les autres, Kavi. Merci, Taven. Quand les sept placeront leurs mains sur l'hôtel, les canaux s'ouvriront. Jania transmettra au Kavi la force vitale qu'elle a emmagasinée. Une fois que ce sera fait, ils seront sains et saufs. Ils vivront, oui, mais réduits en esclavage. Avant même que Jania finisse de distribuer sa force vitale, Vorta enverra tous ses navires-sports dans les canaux afin de prendre le contrôle des caviers. On pourrait laisser Jania finir, mais intervenir avant que les Kinji atteignent leur destinataire. Oui, on y arrivera. Il suffit qu'on guette le bon moment. Vous êtes trop sûr de vous. Ils sont six, ne l'oubliez pas. Ensemble, ils sont deux fois plus puissants qu'individuellement. Combien d'entre vous ont l'expérience du combat Certainement pas, ces deux-là. Il y a peut-être une autre solution qui sera moins risquée Je suis ouvert à toute suggestion. Non, ça marchera. On jouera sur l'effet de surprise. Si c'est ton seul avantage, tu devras agir vite. Tu dois les exiler dans le vide, tous, sans exception. Si un seul d'entre eux survit, vous serez toujours en danger. Vous n'avez pas l'air de croire que ce plan peut réussir. Pour être parfaitement sincère avec vous, selon toute probabilité, vous allez tous mourir d'ici quelques heures. C'est loin d'être les encouragements que j'espérais. Nous n'avons plus le temps. Ils arrivent. Tu es prête Prête ou non, c'est l'heure de vérité. ils ont abandonné les lieux aster est encore là c'est le seul qui nous intéresse de toute façon. Allons le faire payer, je suis prêt. Il n'échappera pas à notre vengeance, mais patience. Nous avons besoin de lui pour animer notre armée. Te revoilà, traître, après tant d'années. Quel genre d'être abject peut oser trahir les siens J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. Nous n'avons pas besoin de ce monde. Il en existe d'autres tout aussi verts et luxuriants, mais qui ne sont pas peuplés de créatures intelligentes comme celui-ci. Je nous conduirai à l'un d'entre eux. Ah oui, tiens donc. Montre-le nous dans ce cas. Promettez-moi de ne pas blesser les humains et les Black Blood. Et après avoir réveillé les Kavi, je vous montrerai ce nouveau monde. Mensonge. Tu comptes nous trahir de nouveau. Rien ne dit que nous en arriverons là. Ça suffit. Mets-toi à genoux. J'ai dit à genoux. présent, guide-nous à la salle du Skevikor. C'est un très mauvais plan, Talon. Ça ne marchera pas. C'est toi qui as choisi de rester. C'est vrai. Alors, je fais quoi, moi Tu devras fermer la trappe en tirant sur ce levier. Ensuite, il faudra que tu le casses rapidement et comme ça, tout le monde sera piégé dans le souterrain. Mais j'interviens quand Tu devras écouter et attendre le bon moment. Si quoi que ce soit tourne mal, il faut que tu... Comment je saurai si ça tourne mal Tu le sauras. Si ça tourne mal, tu tires sur le levier et tu le casses. Ensuite, tu fuis aussi loin que tu pourras. Cours sans t'arrêter jusqu'à épuisement. Je vous abandonnerai si pas. Si, je t'en prie, Luna, il le faudra. Vous n'êtes pas fatigué de vivre éternellement Vous ne vous lassez pas de cette interminable souffrance Cache-toi en attendant qu'il passe. Ces créatures pitoyables résident dans des structures si rudimentaires. Et elles ont une vie tellement courte. Et elles subsistent pourtant comme des animaux. Comment as-tu pu t'éprendre de l'une des leurs Les humains mènent une existence remplie de passion et d'espoir. <rire> Janya Really? Plus personne tu une information aussi ridicule je crains que ce soit la fin ma chère <t 'en> Et vite On a eu que quelques-uns. Qui te doit la vie. Les rôles sont inversés. Il ne reste combien de ces monstres T'en as tué quelques-uns J'en ai exilé deux et Aster est mort, mais ils ont garé tes aides. Je sais pas où sont Janzo et les autres. T'es prête Allonge-toi. Je peux encore t'aider à les battre. Donne-moi cinq minutes et je pourrai repartir. Je vais t'aider, à les battre. Chut. Reste ici et repose-toi, d'accord Obéir au maître. J'ai mon aviasport. Les maîtres nous ont donné l'ordre de tuer ces humains. On fait quoi maintenant On s'en va Fuyez ah, Désolé, mon vieux. Ah là à distance. Tu n'avais sûrement jamais imaginé que tes propres amis achèveraient ta courte vie. C'est l'heure de mourir. Là, je suis d'accord. Tu penses que je vais rentrer de mon plein gré Tu es là. Ah Dans le bon camp. Comment ça se passe pour Janzo et Vren Je sais même pas s'ils sont sortis du souterrain vivant. Il reste combien de dieux à vaincre Trois. On est trois, nous aussi Plutôt équilibrés. J'ai besoin de mon épée. On ne les entend plus. Peut-être qu'ils ont abandonné Ce serait formidable. On une clé Oui, je l'ai, ça y est. Fais la tournée dedans. Dans quoi, Munt Regarde ce trou La serrure est peut-être intacte, il faut la retrouver Là. Vite Il faut grimper à l'échelle et quitter le souterrain On peut pas, ils vont voir où se trouve la sortie On a plus le choix, Renca Un instant Ouais, Martine 3-1-3, il parle de 3 1 -3. Oui, Je parle de 3-1-3 Vous n'avez le droit de nous faire du mal que si 3-1-3 vous donne son accord, n'est-ce pas Oui, c'est lui, votre chef. Vous devez attendre ces ordres, sinon il sera obligé de vous punir pour votre manque de respect! J'aurais dû te tuer la première fois où j'en ai eu l'occasion. Ça vous aurait évité des ennuis. Mais c'est trop tard. Vous n'êtes plus que trois. Vous avez perdu cette guerre. C'est ce Castor vous a laissé entendre Vous pensez qu'il vous suffit de tuer une partie d'entre nous pour gagner Ils n'ont pas l'air d'être au courant. Au courant de quoi Tant que l'un de nous subsiste, nous pouvons remplacer nos frères et nos sœurs décédés pour être de nouveaux sept. En d'autres termes, nous sommes éternels. une nouvelle épée 3-1-3 nous a donné l'ordre de vous tuer. Et vous approchez mais pas mais Attendez, attendez Arrêtez. Marvin Les maîtres sont tous morts C'est vrai Je suis ami avec les humains que vous voyez ici. Ce sont eux qui nous ont libérés. Ça a marché. Ça a marché. Mais que ferons-nous si nous n'avons pas de maîtres pour nous guider Qui allons-nous servir désormais Eh bien, nous ne servirons plus personne. Nous serons nos propres maîtres. Nous choisirons par nous-mêmes ce que nous voulons faire et devenir. Vous êtes Oui. Eh ah, ben, moi j'ai la nuque à peu raide. Merci, Marvin. Tout va bien, Gareth? Les dieux sont morts. Tu as réussi. On a réussi, tous ensemble. Je suis toujours vivant, comme je te l'avais promis. Je vois ça. <rire> Ce qui veut dire que tu n'as plus aucune excuse pour ne pas m'épouser. Il ne mérite pas Talon. Au contraire, personne ne la mérite plus que lui. Bon, bref. J'ai mal un peu partout. J'ai besoin d'un remontant. Tu peux pas boire à ton âge pourquoi pas, je peux bien te battre à l'Octobre. Quand Aster m'a demandé de lui reprendre sa Kinge, j'ai cru que ce serait temporaire, jusqu'à ce que les six soient vaincus, et qu'il ressusciterait dès que je lui rendrai la Kinge. Mais il m'a fait jurer de la garder. Il m'a dit que tous les membres des sept devaient être anéantis, sans aucune exception. Nous sommes réunis au bord de cette rivière pour célébrer la vie de notre premier ancêtre, et lui dire adieu avant qu'il rejoigne l'autre rive. Même s'il s'est éteint, il sera toujours avec moi. Au revoir, Aster. Puissiez-vous enfin reposer en paix. Vous ne méritez rien de moins. Oh, t'as pu venir! Tu es splendide! Et ils sont pas magnifiques? Et surtout, Warlita. Warlita? Regarde comme elle est jolie. Bonne chance, grand séducteur. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est pas son genre. C'est de... tout à fait son genre, et tu le sais. Un peu de patience, elle ne va pas tarder. Laisse-lui quelques minutes. Je vais la chercher, je reviens. 1 un, un, un, tu ne vas nulle part. Je m'en charge. Reste là. Respire profondément, tout ira bien. Tu auras le reste de ta vie pour te préoccuper de ce qu'elle fabrique. J'aimerais que tu sois là, Gwen. J'ai encore sauvé ton royaume, mais c'était beaucoup moins drôle sans toi. On dirait que c'est moi qui finis avec Gareth. Ça t'embête pas trop, j'espère. Ça ne l'embêterait pas. Elle serait contente pour toi. Tout le monde attend. T'es en train de torturer le pauvre bougre. Même si j'adore le voir à l'agonie, il est temps de rejoindre ton âme. Je suis prête. Enfin, je crois. Laisse-moi une minute. Je vais vite, promis. marque votre union en cette journée où vous vous engagez à vivre comme un seul être jusqu'à ce que le soleil et les étoiles tombent du ciel. Acceptez-vous tous les deux de vous chérir pour l'éternité Le problème des hommes comme vous, c'est que vous me sous-estimez. Tu connais cette femme C'est ton âme, sœur. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Quel genre d'être êtes-vous Une fois que je les aurai tués, ce sera ton tour. Bien sûr que non. Moi, je te préfère vivant. Depuis quand Vous êtes la seule en qui je peux avoir confiance pour me tuer. Je pensais que t'étais mort. <coughs> Saleté de Blood Tu m'as sauvé alors que tu aurais pu me tuer. Tu m'as manqué. Je sais. Je suis tellement content que tu sois mort. Je te remercierais pour le compliment si tu ne mentais pas. Tu veux peut-être que je prenne les deux la seule autre personne qui peut prendre la couronne, c'est toi. Tu veux bien m'épouser J'arrive pas à croire que tu me demandes ça maintenant. J'ai l'impression qu'on ne fait que se dire au revoir ces temps-ci. Promets-moi que tu reviendras. J'avais peur que tu sois en colère contre moi. Je ne peux jamais t'en vouloir longtemps. Je t'aime, Garrett. Acceptez-vous de vous chérir pour l'éternité Oui. Oui. Merci, je te vois. Félicitations, Gareth <rire> Je dois dire que c'est le deuxième plus beau jour de ma vie, Talon Comment ça de ta vie la seule personne que je considère réellement comme ma meilleure amie vient de se marier. Pour ton choix de mari, il a sa désirée. C'est qu'une espèce de babouin balbutiant, mais... S'il te rend heureuse, je suis heureux pour toi. Pourquoi c'est le deuxième plus beau jour, alors oh, Eh bien, le plus beau jour de ma vie, c'était quand Bren m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ton mariage n'est pas très loin derrière, mais ne le répète pas. Oh non, attends Finalement, tu es le troisième, parce que le deuxième plus beau jour, c'est quand elle m'a dit qu'elle m'aimait... Pardon, quand je suis émue, j'en fais des tartines. T'as je t'ai jamais vu aussi belle et si comblée. Tu <rire> n'imagines pas à quel point ça me fait chaud au cœur <rire> Attends. <rire> <rire> oh. Relève-toi, idiot. Tu es le roi. Je ne prétends pas être aussi avisé que la reine Rosamund. Mais je vois les Black Blood, les humains ainsi que les Kavi, comme un seul et même peuple. Aussi, je fais le serment de servir tous les habitants du royaume. Je serai votre reine, s'il s'agit bien là de ce que vous souhaitez. Longue vie à la reine Don't be able